Bon, ben bah, écoutez, moi je m'appelle Lucien Ducastel, euh, je suis originaire de la Seine-Maritime, je suis un normand d'origine, et euh, euh, je travaillais, j'ai été apprenti charcutier pendant trois ans, et puis après je, ça ne me plaisait pas du tout, je me suis mis à travailler, je travaillais dans, dans le bâtiment, je travaillais... Euh, j'ai travaillé un peu dans la métallurgie, etc. J'ai fait des travaux très durs, très durs, très durs. Et euh, donc les choses sont passées comme ça. Mes parents, mon père était ouvrier, c'était un métallo. c'était un homme qui travaillait très dur, il faisait réparation à bord des navires, il faisait des fois ou trois nuits dans la semaine, etc. Enfin, il travaillait très dur. Et ma mère était ouvrière du textile. Mes parents étaient des ouvriers, ils travaillaient tous les deux. Et moi j'allais à l'école, il euh, n'y a pas de problème. J'ai eu mon certificat d'études primaires, parce j'avais à peine 12 ans. J'avais à peine 12 ans, j'avais 11 ans et demi, enfin je, je prends 12 ans au mois d'août, fin août, euh, j'ai eu ça au mois de, au mois de juin, juin, fin juin quoi, comme ça. Donc j'ai eu mon certificat d'études primaires, c'était une chose importante pour moi. Et puis euh, euh, après je me suis mis au travail. Et comme j'avais très peu d'idées pour savoir ce que je voulais faire, etc., j'ai été apprenti chartutier. J'ai travaillé là trois ans et demi quand même. Euh, je faisais des commissions, enfin bon, je travaillais, j'apprenais un peu le travail, mais enfin, je ne suis jamais devenu chartutier. Et puis je me suis mis à travailler dans le bâtiment, sur les travaux publics, faire des réparations, bord des navires et tout ça. Enfin, j'ai fait des différents travaux manuels sont dirigés dans le travail manuel etc., etc. 1936, j'avais 16 ans et je commençais à travailler dans les usines. J'étais devenu un, un ouvrier tout simplement, un jeune ouvrier, et, et j'ai connu toute la période de 1936, les grèves de 1936, avec tout ce que cela représentait. Euh, j'ai acquis... Comme, comment Ben, euh, euh, les grèves de 1936, les, les, les départs de tout cela, ça été, il y a eu un mouvement euh, ouvrier qui s'est manifesté. Moi, à l'époque, je travaillais déjà dans, dans les milieux ouvriers, etc. Et c'est dans ces conditions que, que le mouvement de 1936 est monté d'un peu partout euh, et qu'il y a eu cette grande manifestation de 1936, euh, tout ce que ça a représenté pour le mouvement ouvrier en France, et ça a été une chose très importante, c'est certain.